Je sais envoyer une pièce jointe, je sais écrire à plusieurs destinataires. Pour ce qui est de la personnalisation de ma signature, effectivement, je ne sais pas faire. Augmenter la taille de ma boîte également. Voilà, assez basique comme utilisation du mail académique. Dans ma pratique professionnelle quotidienne, j'utilise surtout des outils bureautiques. J'ai eu pas mal de créneaux en salle info avec mes élèves, donc j'espère avec cette formation devenir un peu plus aguerri dans ces domaines-là. L'objectif, découvrir des outils numériques de base, à savoir les services académiques dédiés aux professeurs, la messagerie académique, le partage du document, le transfert de fichiers, donc ça c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui, gérer des favoris sur internet, de la veille informationnelle. Et dans un deuxième temps, on va travailler sur le diaporama. Nous avons lu vos présentations dans le forum. Vous utilisez tous déjà le diaporama. Est-ce que vos diaporamas sont vraiment efficaces pédagogiquement avec vos élèves En fait, le, le diaporama il n'a pas été conçu pour s'adapter à toutes les tailles d'écran. Donc toi, tu le vois très bien. Moi, je ne le vois pas bien parce que mon écran est plus petit. Donc ça nuit à la lisibilité. Les couleurs, on a dit aussi. Les couleurs. Trop de couleurs Trop de variétés de couleurs, Et c'est exactement ça. Non. Si ça ne nous donne pas envie à nous, ça ne donnera certainement pas envie aux élèves. Finalement, il y a une profusion d'informations et on ne sait pas quels sont les, les moyens actuels qui, qui doivent retenir notre attention. Il y a du vert, <rire> du orange, du mauve, du bleu. Et on a remarqué qu'il n'y avait pas de légende explicative par rapport à ce code couleur qui avait été utilisé. Par rapport à la quantité d'informations à l'écran, je pense qu'on est tous d'accord. Beaucoup trop d'informations, trop de diapositives. Le présentiel suppose qu'on soit hors de l'établissement et ce n'est pas toujours facile. Le fait de travailler à distance, ça offre une liberté. On a une formation donc asynchrone d'une heure. L'idée, c'est d'arriver un petit peu avant pour démarrer dans de bonnes conditions à 17h. On la a fait en présentiel, mais du coup, là, on le fait à distance. Alors on pourrait le faire de la maison, moi j'ai fait le choix de, de le faire du lycée parce que j'étais en conseil d'enseignement et si j'avais dû rentrer chez moi, du coup j'aurais pas pu assister à une partie du conseil d'enseignement. Entrer dans l'activité... On peut peut-être commencer donc dans l'atelier 1 par Karim qui va nous présenter son diaporama. On était parti dans le groupe sur l'idée de faire un, un diaporama qui parlerait justement des bonnes pratiques, spécifiquement par rapport aux besoins de nos élèves. Ils ont des oraux sur des épreuves professionnelles, ils ont un dossier, mais je souhaiterais aussi qu'ils présentent un diaporama. Pour le coup, il faut vraiment qu'on essaye d'être dans la philosophie et le respect des bonnes pratiques. C'est très bien, c'est déjà relativement bien complet. Ça, donne une idée. ça oblige un petit peu à se remettre en question. Bien, Pourtant, on a l'impression qu'on est férus informatique. Et en réalité, dès qu'il s'agit d'appuyer sur des boutons, activer un micro, une caméra, ça devient déjà beaucoup plus compliqué. J'espère avoir l'opportunité vraiment de refaire une classe virtuelle. La première étape, là, ça va être de finir mon diaporama. Et puis après, ben, de le tester et de le faire en, en réel euh, avec les élèves. Allez, on y va, chute, chute, chute Go. Je vais vous distribuer des documents sur lesquels vous allez pouvoir prendre des notes. Merci. Donc vous prenez un crayon de votre choix. Alors le titre, Diaporama, les bonnes pratiques. Je vais déjà vous poser une première question. Quand vous passerez vos euros, qu'est-ce que vous devez réunir comme condition pour pouvoir euh, ben passer avec succès ces oraux Tu disais... Bah, Qu'ils nous font un support. Un support Donc, vous devez être en capacité. C'est fidèle à l'idée que je m'en faisais, c'est-à-dire que j'ai pu leur faire passer des notions qui me semblaient importantes. Là, un diaporama, c'est beaucoup de travail, mais ils semblent avoir accroché. Comment faire un diaporama et ce que la prof faisait bah, C'était en cohérence. Du coup, on l'a bien compris. Maintenant, j'en retiens qu'il faut que je mette moins de texte et que je parle plus à l'oral. L'orateur transmet. Un message aux auditeurs. Le rôle du tuteur, c'est d'accompagner le stagiaire sur la durée de la formation. Karine vient de m'envoyer un message concernant l'expérience qu'elle a vécue avec le diaporama et sa classe. Je m'octroie un délai pour lui répondre assez rapidement. Il en est de même pour l'ensemble des participants. Le rôle, il est triple. on les aide à organiser leur travail. On les conseille et on réagit, on répond à l'ensemble de leurs sollicitations. Par SMS, par mail, il y a la messagerie magistère. Cela permet aux participants eh bien, de ne pas décrocher, de rester actifs dans le parcours de formation jusqu'au bout, et eh bien au-delà. Comme base euh, pour commencer dans l'enseignement euh, numérique, je trouve ça plutôt pas mal. Donc euh, je serais tenté de dire euh, « oui, faites cette formation, suivez-la, c'est très bien ».